Bienvenue dans la méditation d'autocopation. Je m'accorde de l'importance en ces instants. Aujourd'hui, je m'accorde une suggestion que je répéterai trois fois de suite à mon rythme en respirant J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, tout doucement, je vais introduire la suggestion. J'accepte mes défauts comme mes qualités. Je prends le temps d'intégrer cette suggestion. J'accepte mes qualités comme mes défauts. Je prends de grandes inspirations. J'inspire, j'expire, je peux fermer les yeux si je souhaite pour rentrer dans mon être intérieur et intégrer la suggestion. J'accepte mes défauts et mes qualités. J'accepte mes défauts comme mes qualités. Je respire profondément. Je suis heureuse. Je peux placer une main sur mon chakra du cœur et me répéter la suggestion mentalement. J'accepte mes défauts comme mes qualités. J'intègre tout doucement à ma conscience ce mantra d'autocompassion. J'accepte mes défauts comme mes qualités, tout doucement et à mon rythme. Je continue d'intégrer cette suggestion. Je m'accorde de l'importance en ces instants. J'inspire. J'expire. J'inspire j'expire, je prends conscience de ma respiration, je prends conscience de l'amour que j'éprouve pour moi et j'accueille cet amour avec bienveillance. Merci pour cette séance.